Le soleil s'élève sur la terre de nos ancêtres. Et sa lumière éclaire le chemin de nos mères. Nos Nous avons travailler pour battre le fer Et ramener la joie à la maison de nos pères. Et nous se baisser les enfants de nos cousines. La famille est crainte. Et cette famille-là, elle s'appelle le Cameroun. Et si la reine nous fait bisous, c'est pas la guerre qui va nous louper de les faire se diviser le cameroun est un pays riche protégeons le jalousement la politique ne doit pas nous diviser elle doit rester une guerre d'idées oh mon oh, yeah. la guerre du ballon une des artistes non non Maintain de la paix oui je le suis à qui il profite la guerre à qui profite la A À qui profite la haine Le poids de la haine n'est pas facile à porter c'est très facile d'aimer. Pourquoi me te tu mes frères Camerounais? Tu m'as mon soir, dans les réseaux sociaux, sentira pas le réel. À qui il profite, Tant que les Camerounais vont continuer à se rabaisser, s'insulter, se détester, on tournera toujours en rond. Zéro émergence, on ne peut pas évoluer dans la guerre. On a intérêt à être ensemble, vivre ensemble, ça aussi c'est sale. Même dans la famille. C'est pas à tous les jours qu'il y a la paix, mais parfois il faut dire stop, stop à la haine. Comment le Cameroun va évoluer, si ses enfants sont divisés. Rentrons dans l'amour, il n'y a pas le cameroun sans Boya. Il n'y a pas le Cameroun sans bas vous Il n'y a pas le Cameroun sans douala. Ça ya un et memba menda, il n'y a pas le Cameroun sans, sans lima et Bolova, il n'y a pas le Cameroun sans gaoundé et Garoua Maroua bella bo. et j'en passe, arrêtons de nous entretuer. On est fatigué de la haine, on est fatigué des insultes. On est fatigué de ces divisions oh oh oh. Combattant à droite, patriote à gauche On va mourir le Cameroun va rester haut oh oh oh. Cameroun ne venu qu'on fasse la paix Oh on brûlera comme les oui consol Pardonnons-nous oh oh. Yes I, assalamu alaikum The only thing we want is a clarion call For peace in our country Cameron, call me Dynasty le Tigre, Shakabulu Kaboom